Un jeune actif sur trois estime que ses études ne lui sont pas vraiment utiles dans son travail. Et nous, on trouve que c'est beaucoup. Ton université évolue et adapte ses programmes vers une approche par compétence. Mais alors c'est quoi une compétence Une compétence, c'est prendre ce que tu connais déjà, et le mettre en pratique dans des situations réelles et complexes. Tu fais du sport entre potes Tu sais faire la cuisine comme un chef Tu bricoles Tu fais du théâtre Est-ce que tu fais partie d'une association Eh bien dans chacune de ces activités, tu développes des compétences car tu mobilises des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être que tu combines pour faire face à une situation. Maintenant, appliquons-le au domaine universitaire. Tu parles un peu anglais Tu as des cours sur un logiciel d'enquête Est-ce que tu sais communiquer avec les autres étudiants en adaptant ton discours Si on combinait tout ça Par exemple, si tu devais faire une enquête en anglais auprès des étudiants internationaux pour en savoir plus sur leur intégration en France Et eh bien ça, c'est de l'approche par compétences, l'université t'accompagne en adaptant ses programmes de licence. Objectif, continuer à te fournir des cours de qualité avec des mises en situation qui te permettront d'acquérir des compétences utiles dans le futur. La diversité de ces mises en situation au cours de tes études te permettra de réaliser des actions de plus en plus complexes, utiles et valorisables.